Mesdames et messieurs bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Alors oui c'est une petite vidéo, une vidéo d'information Donc on aura une qui sortira par mois ou toutes les deux semaines, tout dépend euh, de l'organisation mais juste pour vous signaler que mille et une poupées se rendront euh, pour ce mois ci le mois de juillet à quatre lieux différents ah non à trois lieux différents pardon donc le 7 juillet à cam dans le 64 le 14 à abbas 40 290 et le 28 à tercis les bains 40 180 voilà nous serons là à exposer certains modèles vous pouvez acheter ou échanger directement sur place mais n'oubliez pas qu'on peut aussi faire du domicile. Pour cela, contactez-nous via la page Facebook, Mille et Une Coupée, on vous attend nombreux. Je vous dis à très vite les amis, pour de prochaines aventures. Allez, ciao, ciao